C'est Maddy, j'espère que vous allez bien. Alors, ben, je suis encore la dernière à faire les prévisions pour mois de décembre, n'est-ce pas? Comme d'habitude, alors j'ai dû rejeter un coup d'œil sur ce que j'avais dit sur novembre parce que je me souvenais plus du tout. Donc, euh, en regardant un petit peu ce que j'avais dit, ben, je me suis aperçue que j'avais dû parler de la coupe du monde de FIFA puisque j'avais qu'il y avait une union des artistes avec des, des histoires d'amusement et il y aurait quand même un peu de chaos. Donc je pense que c'est le Qatar, Enfin c'est, je, je pense, hein, parce que sinon je ne vois pas. J'avais sorti aussi euh, une situation sociale explosive. Bon, oui, effectivement, bon, ça, vous allez me dire pas nouveau, mais enfin, c'était ressorti, oui, avec pas mal de manifestations euh, par rapport à des gens qui n'en peuvent plus. Alors c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup dans les infos, mais euh, bon, euh, je sais qu'il y a des manifestations justement du fait euh, de la baisse du pouvoir d'achat. Donc ça, c'était sorti. Il y avait aussi, alors au niveau politique, des trahisons, dangers, avec les questions de voleurs, de désaccords, des lois euh, passées pour déposséder les gens, euh, quelqu'un qui gouverne tout seul. Et en fait, il y a eu plusieurs 49 3 qui sont passés, notamment par rapport au budget de la sécurité sociale. Donc ça, c'était bien ressorti aussi. Alors, au niveau des faits divers, j'avais vu une justice avec des questions de surprise et des ennuis pour quelqu'un. Qui ne serait pas à sa place avec des questions de destruction. Ben, je pense que j'ai sorti ce qui est arrivé au capitaine Alexandre. Voilà, on va pas dire de nom. Mais je vois que ça. J'ai pas eu d'écho. Faudrait que je fasse un tirage sur la question. Je sais pas s'il est sorti. Je sais pas s'il est encore en GAV, comme on dit. Mais il y avait bien des questions de justice, euh, voilà, surprise euh, dans les faits divers. Donc, ça veut dire que ça touche quelqu'un qui n'est pas vraiment, euh, on va dire, euh, dans la politique, euh, qui n'est pas dans les spectacles, voilà, c'est pas une vedette. Donc c'est un peu quelqu'un quelqu citoyen, on va dire. Et je pense que c'est lui, donc parce que je sais qu'il y a aussi euh, Caligula qui est dans le collimateur euh, avec les histoires de Mac euh, qui sait, comme on dit. Mais là, j'avoue que je ne me fais pas trop d'illusions, parce qu'il a l'humilité totale, donc euh, je ne crois pas qu'il en ressortira grand-chose. Donc je ne crois pas que ce soit lui, je pense que c'est vraiment le capitaine. Et j'avais dit pour le canard, alors vous savez de qui il s'agit, hein, Donald, pour ne pas le nommer, qu'il y aurait une réussite pour lui. Bon, écoutez, c'est pas trop mal sorti, quand même, les limites termes. Les élections de mi-mandat, c'est quand même une majorité rouge. En tout cas, pour la Chambre des représentants. Et pour le Sénat, c'est moitié-moitié, donc je dirais que c'est quand même une victoire, on peut pas dire, hein. Surtout qu'il y a dû encore y avoir des bidouilles, très certainement. Et qu'avec toute la mauvaise publicité qu'on a fait à Donald, hein, je vous souvenez, hein, il y a eu pas mal de procès qui lui sont tombés dessus. Bah, je dirais qu'il s'en est quand même bien sorti. Bon, enfin, bref. Enfin, je sais bien que c'était pas que lui, mais c'est quand même son parti. Et en plus, dans un ancien tirage, j'avais sorti la carte, alors je pense qu'elle est dans le tas, je peux pas vous la remontrer. Euh, où il y avait justement un canard dans une voiture avec des ballons, et la voiture s'élevait. Et bien ça, c'est la déclaration de candidature pour 2024, très certainement. Le canard qui prend son envol. Bon. Voilà, voilà. Et puis, j'avais aussi, qu'il y aurait des choses qui remonteraient très certainement au niveau de la santé. Donc oui, on en apprend encore tous les jours. Bon. À part ça, ben, voilà, je n'avais rien vu d'autre. Hein. Bon. On va regarder un peu ce qui sort ce mois de décembre. Sachant qu'il y a... Une, une religieuse qui parle de l'arrivée de l'antéchrist pour déjà euh, euh, le début d'année 2023. Ces histoires d'antéchrist, il faudra vraiment que je vous fasse un tirage, euh, qu'on soit religieux ou pas, qu'on croit en Jésus ou pas. Il euh, y a quand même le, notre cher président qui nous a parlé de l'arrivée de la bête, n'est-ce pas Donc il faut vraiment se poser des questions. Qu Qu'est-ce qu qui se prépare Qu'est-ce que ça veut dire tout ça hein Bon, donc je vous ferai vraiment un tirage là-dessus. Je me mettrai sans doute dans les open minds, mais n'empêche que... Je sens qu'il y a des trucs sur 2023 qui arrivent qui ne sont pas forcément très faciles. Ouais, je sais. OK, on va regarder décembre. Alors, décembre 2022. Donc, euh, je vais regarder un peu dans le monde peut-être. Hein. On va commencer comme ça. Alors, dans le monde, on va-t-il y avoir... On va prendre la, euh, des événements importants. On va prendre l'oracle de Amandine. On va commencer vraiment par le monde hein, parce que c'est quand même là que ça bouge beaucoup, beaucoup. En France, je dirais que ça continue dans, la, dans les choses mauvaises, voilà, dans la cata, la hein, que ce soit économique social euh, ou politique. Malheureusement, il n'y a pas d'amélioration de ce point de vue-là. Bon, alors, mais enfin, tant qu'on n'aura pas viré les mauvais, euh, pourquoi voulez-vous que ça s'améliore Bien, bien, alors, au niveau du monde, au niveau du monde, quels événements attendent Je vais essayer de ne pas faire trop de cartes pour ne pas trop m'en mêler non plus, hein, C'est pas évident. Alors, âme et positif. Donc là, il y a des questions d'âme et de positif. Ok, je ne sais qu'il y a en dessous, campagne. Euh, C'est pas très parlant. Bon, ok. C'est toujours peut-être l'éveil des consciences, éventuellement. Mais enfin, moi, l'éveil des consciences, j'y crois pas trop. Hein. J'ai toujours dit que ceux qui étaient éveillés restaient éveillés. Et puis les autres continuaient à dormir. Donc. Mais on, on va dire que les gens qui sont éveillés, bien... Euh, leur conscience s'élève encore plus, on va dire ça comme ça, et c'est positif. Alors, est-ce qu'on parle des événements au niveau mondial Au niveau mondial, je vais baisser un peu les cartes, voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir Alors, voilà agression l'agression, ça commence bien, changement, feu et armes Ah bah, dites-moi, bien, bien, ça annonce la couleur, hein. c'est qu'elle le, le dit, parce que si on met ces deux cartes-là côte à côte, hein, c'est l'agression voilà, arme, c'est la violence. Mais au niveau du monde, hein, Alors évidemment, je sais pas dans quel pays. Et changement feu. faut voir au niveau du feu, parce que ça peut être l'élément feu, ou bien ça peut montrer simplement les questions de foyer. faut voir. Espérons qu'on n'ait pas une guerre encore qui se déclenche. Hein. Ça, euh, étant donné que... <rire> ça, Comment dire J'allais dire ça explose un peu partout. Vous savez bien qu'il y a des aspects astrologiques de ce point-là. Hein. Ça continue d'exploser, que ce soit la Corée du Nord euh, qui embête la Corée du Sud, euh, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Rue, Rue Lucre, enfin bref. Et puis, j'ai dû en oublier encore. Euh, C'est un peu partout, quoi. C'est vraiment catastrophique. Hein. Enfin, bref. Alors, justice, OK. Et campagne. Ouais... Justice, voilà agression, arme, campagne. Pourtant, je suis sur le monde, là. Alors, ça peut être aussi des campagnes militaires, évidemment. Hein. armes, campagne, armes. Donc, campagne militaire, justice pour se faire justice, éventuellement. Mais là, il y a des agressions. Hein. Donc, euh, Moi, ça me parle de guerre. Voilà. De guerre et d'agression d'un pays sur un autre, ou voire de plusieurs pays. C'est possible. Travail occulte et femme. OK. Alors, au niveau du monde, je ne sais pas pourquoi j'ai ça. On va regarder. On va remettre une carte sur chaque. Hein. Alors, une femme ou des femmes, hein, évidemment. Trava travail occulte, ben, tout dépend. Hein. Ça peut être bon, ça peut être mauvais. Alors, ici, on a esthétisme, donc apparence de justice, donc éventuellement fausse justice. État. Ah, bah ben, c'est marrant parce que je fais le monde et c'est quand même la France qui sort. Donc, ça peut être un conflit dans lequel la, la France est aussi impliquée. Donc, oui, ça peut être, évidemment, toujours Lucre-la-Rue-Rue, hein, comme d'habitude. Donc, ça, apparemment, ça continue. Mais il n'est pas impossible qu'il y en ait aussi un autre. Hein. Donc, apparence de justice. Bon, vol, agression, voilà. Donc, euh, tout ça, les cartes, elles sont assez parlantes. Hein. On sait ce qui se passe avec la rue On sait ce qui se passe avec Lucre. Et on sait ce qui se passe avec l'État français dans ce conflit avec les armes notamment. Hein. Bon. J'espère que vous avez bien vu les cartes. Hein. Je vais les recouvrir un petit peu. Alors, ici, on a esprit et travail. Alors, on a, on a des femmes qui travaillent en secret, dans l'occulte. Ah, bon, bah écoutez, ok. Euh, C'est curieux, mais enfin bon, je vous dis ce qui sort, hein, pour provoquer un changement. Bah, ça peut être toutes les, toutes les personnes qui prient, hein, pourquoi pas. Hein pour euh, permettre euh, au niveau mondial que la situation euh, s'améliore. Hein. Pourquoi pas Parce que sinon, je vois pas. Bah ben voilà, regardez médiumnité et karma. Bah ben ouais. Bon, donc euh, on a des choses au niveau mondial. Alors, esprit médiumnité, donc travail occulte, euh, plutôt les femmes, qui essaient de provoquer des changements dans les foyers. Et peut-être même d'éviter les histoires de feu, donc les histoires de guerre. Hein. C'est bien possible, hein, faut pas croire. Hein. Il y a beaucoup de gens qui prient, il y a beaucoup de gens qui espèrent. Euh, euh, alors, par contre, là-dessus, y j'ai la technologie qui arrive, moi. Déplacement et quoi d'autre Et communication. Bon. Donc là, je vais vous donner deux événements. Donc, les guerres, le travail en médiumnité d'une certaine, va dire, catégorie de population, qui essaient peut-être de, de temporiser au niveau des guerres. Pourquoi pas Moi, je crois vraiment beaucoup, encore une fois, ou communautés spirituelles qui font des travaux occultes mais positifs. Et derrière ça, il y a autre chose là. Il y a des mouvements, des communications par rapport aux technologies. Donc je pense que au niveau mondial, il va y avoir des nouvelles choses qui vont être mises en place. Mais je sais pas exactement ce que c'est. Un déplacement, ça peut être aussi des mises en route. Hein. Ce n'est pas forcément les voyages. Alors, entraide générosité. Et à lointain. Donc c'est bien, c'est bien le monde. C'est bien le monde. Bon, bah écoutez, euh, voilà. Des choses qui vont nous être communiquées euh, par rapport à des technologies, mais faites plutôt pour une entraide ou une générosité. Bon, j'en sais pas plus. On va regarder éventuellement avec un autre jeu. Hein, pour le monde, on ne peut pas non plus être trop précis, c'est difficile. Hein. En tout cas, je n'ai pas les jeux qu'il faut. Même si j'utilise le Dixit. Mais on va regarder ce qui ressort simplement si on parle avoir un ou deux événements importants au niveau mondial. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des guerres, encore et toujours. Ouais. Ben bah, 2023, pour moi aussi. Hein. J'ai un peu peur de ça. Hein. Franchement, euh, c'est pas, pas très bon. Hein. C'est pas très bon. C'est pour ça que je vous enquiquine pour aller vers l'autonomie le plus possible, comme je dis à chaque fois. Hein, c est, c est, c est, on va, ça va être nécessaire parce que si on ne trouve pas de solution pour le gaz, l'énergie, etc., l'électricité, euh, bah, je ne sais pas comment on va faire. Hein. Et là, je ne parle pas au niveau individuel, euh, même si c'est déjà embêtant. Mais là, je parle au niveau des industries. Hein. Euh, il va falloir vraiment trouver une solution. Bon, alors, au niveau mondial, est-ce qu'on peut avoir un ou deux événements importants J'ai pas envie de sortir le Qatar cette fois. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a On a justement euh, de l'orage. Ouais, Donc, on a bien des tensions. Et on appuie sur un bouton. Vous voyez, là, c'est le marche-arrêt. Donc, il y a... Ça, ça peut montrer effectivement le début d'un nouveau conflit, ou en tout cas, hum, vous allez dire « ouais, ça peut être un arrêt aussi bah, ». Ben, je sais bien que c'est le bouton barre arrêt. C'est vrai, c'est vrai, c ça peut, j'espère. En tout cas, il y a quelque chose, je regarde ce qu'il y a en dessous. Ouais, ben bah là, par contre, vous voyez, ça c'est plutôt… Euh, ça trace son sillage, donc j'ai envie que ça continue. Là, par contre, c'est pas bon, il y a bien de la violence qui est prévisible pour décembre, hein. Donc soit nouveau conflit, soit conflit qui escalade. Hein. Parce qu'il y a quand même un bouton là euh... ouais, Je ne sais pas trop ce qui c'est ce bouton. Je dis, moi c'est marche-arrêt. mais enfin ça peut être très bien nouveau conflit pour un truc qui, qui euh, comment dire, qui démarre ouais, ouais, un truc qui démarre. Bon, on va regarder. Pourtant, j'ai que des cartes positives dans ce jeu là normalement. C'est rare que je sorte des mauvaises hein. On va essayer de voir avec les, les grandes cartes. Alors, je, je vais mettre deux par deux parce que Ouais, on va faire comme ça pour que vous puissiez les voir, donc pour le monde, on va regarder ce qui ressort, alors, on a, euh, on a de la lumière dans une situation qui est extrêmement sombre, ou alors on espère en tout cas la lumière, hein, c'est quand même une situation d'enfermement, hein. et c'est vrai, on est quand même dans une situation comme ça, L'idée dés du destin, ouais, donc décembre va être important, hein. très important, euh, éventuellement de la solitude et là des choses que l'on doit regarder vu de haut. Ok, je sais pas si vous avez bien vu les cartes. Bon, alors c'est pas extrêmement précis, mais il y a quand même deux cartes sur les, on va dire les quatre. On a vraiment des histoires de pour moi de solitude, parce que là, l'attitude de la personne, il est, il est replié sur soi, donc repli sur soi, éventuellement euh, aspect d'isolement. Moi je crois que les gens, ils en ont marre. Hein. Ils aspirent vraiment à la liberté. Mais vous voyez que là, là, c'est vu de haut. Hein. C'est comme si on était tout en, tout en, par terre, quoi. On levait la tête et on voyait en fait les arbres au-dessus de nous avec la lumière tout au bout. Donc, c'est quand même la lumière qui est cachée. Hein. Ouais. Alors, on va essayer de voir euh, s'il si y a un événement particulier par rapport à ça. Donc là, on a des zigzags, <rire> comme dirait Isabelle. Donc là, il y a une autoroute. Donc, c'est un chemin. OK, un chemin qu'on doit suivre. Et le désert. Bon, ben, décembre, euh, j'ai envie de dire, un peu restriction encore. Hein. Le désert, c'est l'absence d'eux. Donc le, les restrictions encore, la, la, les questions de, de manque, de pénurie, avec des questions de secret. Donc il y a des choses qu'on ne, ne qu'on ne nous dira pas et des choses qui sont en préparation. Alors là par contre ça j'aime pas ça parce que ça ça fait penser vraiment à des lieux désaffectés, comme des prisons. Ouais ben bah, la tonalité elle est, elle est assez sombre pour décembre. Je suis étonnée hein. Mais elle est vraiment sombre. Hein. Vous voyez, c'est des bâtiments vides, mais aussi insalubres. Hein. Alors, hum, qu'est-ce que ça cache Et ça, on nous le dit pas. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a une situation qui se dégrade, mais on ne nous le dit pas. Pourtant, il y a toujours des questions de rester un peu optimiste, ou des gens qui vont mettre leurs lunettes de soleil. Ça, c'est certainement par rapport aux fêtes de Noël. Mais vous voyez, on a deux fois les, les histoires de désert. Bon. Si j'ai pas d'autres informations, non, il y a aussi quelqu'un qui travaille dur, les mains sont salies, bon, par le travail et qui espère toujours euh, en euh, une amélioration de situation les relations de couple. Bon, moi, je, je vois, je vois beaucoup de restrictions, beaucoup de durcissement de situation, mais aussi de pénurie aussi, mais aussi le fait que les gens essaient toujours de se retrouver, de s'entraider. Donc, des alliances, euh, de la solidarité, en tout cas, j'espère, et certainement des manifestations. Bon, pour l'instant, c'est ce que je vois. Alors, on va essayer de regarder un peu sur la France, cette fois. Alors, on va regarder... Euh, on va regarder avec quel jeu. Euh, tiens, on va regarder avec le, le grand Oracle français. Alors, sur la France, qu'est-ce qu'on pourrait avoir On va essayer de regarder au niveau politique, on hein, va faire comme ça. Alors, au niveau politique, est-ce qu'on va avoir des changements ou je ne sais pas, enfin bref, en France Qu'est-ce qui nous prépare encore, avec toutes les lois qui sont en train de passer, avec le 49.3, là Ça fait quand même beaucoup, hein. Alors, stagnation, enfin marée, est présent, ouais, donc il n'y a pas grand chose qui bouge au niveau politique. C'est le marais, c'est inutile. Oui, bon, ça, c'est sûr que c'est pas eux qui vont résoudre les problèmes. Le père, donc il y en a un qui chapote tout le monde. Ok, d'accord, bien, bien. Alors, au niveau politique, est-ce qu'il va y avoir des changements en France sur décembre en politique en décembre? Je descends un peu les cartes. Voilà, alors. L'Elysée, bien. Les plaisirs, ça ouais, contre Ça, ça peut être Noël aussi. Les aides, les soutiens et les orages. Ok, on va recouvrir. Tension, conflit, hein. des conflits. Bon, je suis pas étonnée. Vous non plus, je pense. Ça peut être encore les désaccords, évidemment, euh, en politique, hein, parce qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. Bon, bah, D'un autre côté, ils sont pas d'accord entre eux, mais ils n'arrivent pas à se mettre d'accord pour faire la motion de censure. Donc euh, bon, ça, je l'avais sorti. Hein. motion de censure, il y en a, mais vous voyez qu'elles vont pas jusqu'au bout. Hein. Enfin bref. Le piège. Alors, soit c'est l'Élysée qui veut tendre un piège, ou soit ce sont eux-mêmes qui se mettent en danger. C'est quand même le, le, la toile hein, qui est sur eux. Mmh. Loisirs, bon bah ils veulent vraiment pas qu'on s'amuse hein. Voyez les loisirs, les sorties, la, la grotte, donc le désir vraiment de d'empêcher les gens de pré, de pardon de profiter de, de Noël. Il y a les carousels, ça fait vraiment penser au marché de Noël. Et là on a l'isolement, la solitude. Alors je sais pas ce qui se passe en France, mais moi j'ai l'impression que sur Noël ils vont vraiment euh, faire en sorte que l'ambiance soit assez morose. Voilà. Je sais pas, peut-être qu'il va y avoir des, des limitations au niveau de, des durées des marchés de Noël. Enfin, voyez, parce qu'il y a quand l'isolement, la, la solitude. Donc, il y aura moins, moins d'éclairage. Voilà, genre de choses. En tout cas, il y a vraiment, encore une fois, la volonté de, de mettre les gens dans, dans leur, dans une certaine solitude, et de les empêcher de s'amuser. C'est très net ici. Hein. Ah, ils veulent nous gâcher les fêtes. Hein. De toute façon, c'est religieux le Noël, donc forcément, ça leur plaît pas. C'est clair. Alors, il y a quand même une protection ici. Bon, ça, c'est bien justement en parlant de religion, ok. Par contre, je veux savoir pourquoi il y a la, le piège et la toile sur l'Elysée, moi. Euh, c'est tout doucement. Ouais, t'as d'aimer regarder. Pensée, amitié. Ouais, bon, ça, ça leur va pas. Hein. Affection nostalgie bon pour l'instant je vois rien étranger où il y a des traces ouais l'enfant l'escalade je vois pas je sais pas ce que c'est là ce qu'ils sont en train de nous faire moi j'ai quand même l'impression que c'est plutôt eux en fait qui sont en train de mettre un piège par rapport à des choses d'affection des choses que l'on n'aura plus qui ne reviendront plus, hein, on l'a toujours, toujours dit, hein. La vie passée ne reviendra pas. On, on a, enfin, on a. Ouais, il y a plein, plein, plein de gens dans les voyants et tout qui l'ont dit. Il n'y aura plus de, de retour à la vie d'avant. C'est fini. Et je peux vous confirmer que, effectivement, ils feront tout, pour, justement, vouloir nous enfermer dans un piège. Mais c'est, un petit peu, caché tout ça. Voilà. On ne voit pas vraiment ce qu'ils sont en train de mettre en place. Il y a des trucs aussi par rapport aux enfants. Ah, ils nous préparent encore des choses. Bon, et ça, c'est politique. Alors, pourtant, il y a une certaine protection ici. Ah, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas se laisser faire. Alors, je sors l'été. Moi, je suis, sur des, je suis sur décembre. Alors, les gentils, mais enfin, bon. Euh, ça ne m'arrange pas. Bon, moi, c'est des restrictions que je vois. Pour moi, il va y avoir des gens qui vont vouloir défendre leurs droits, d'où les tensions, les conflits, les soutiens, ces manifestations. Ça risque vraiment, vraiment de beaucoup bouger sur des décembre. Mais voyez, euh, la, la répression, elle est là. Hein. Donc répression par rapport, encore une fois, à des choses. Alors j'ai un peu mélangé le politique et le social, mais enfin c'est souvent lié. Hein. Décisions politiques qui amènent également des violences au niveau du social. Mais la, la réponse, c'est toujours les questions d'enfermement et de prison. Clôture. Bon, il y a une volonté très nette de nous enfermer, de nous empêcher de nous amuser. J'ai enlevé l'été. Ce c'est pas le propos ici, puisque je fais décembre. Et donc, euh, de nous empêcher de défendre nos droits. Moi, c'est ce que je vois. Hein. Euh, c'est pas très bon. Euh, mais ça, j'avais dit hein, qu'il y aurait des répressions hein, en, en astrologie. ouais, Parce qu'il va y avoir des choses officielles qui vont être passées. Alors, pour un renouveau, ou en tout cas, un commencement de quelque chose. Qu'est-ce qu'ils vont vouloir mettre en place encore Il y a un changement de situation qu'ils veulent mettre en place. Quelque chose de vraiment de nouveau. Vous voyez, en fait, ils veulent vraiment faire table rase du passé. Hein. Ils veulent tout détruire. La mort, euh, voilà, la mort. Donc, renouveau qui conduirait à une mort de, mort de quelque chose. Euh, mort de notre pays, je pense, tout simplement. Hein. Par euh, des choses démesurées. Alors, lesquelles C'est en rapport avec les campagnes, apparemment. Il y a des choses qui sont mises en place actuellement. La volonté de relier des gens, de rallier des gens. Euh, alors, il y a aussi des questions d'hôpitaux. Alors, attendez, il y a deux choses, là. Il y a des choses qui touchent les campagnes et là, il y a des choses qui touchent les hôpitaux. Et les hôpitaux, c'est quoi? Ouais. Alors, moi, je vois, pour les campagnes, j'avais pensé quand même à quelque chose, parce que j'ai entendu dire qu'ils voulaient repeupler les campagnes avec une certaine catégorie de population, et je crois que c'est ça, que j'ai plus ou moins sorti. Et ça, ça va pas bien se passer. Non. C'est pour ça que j'avais sorti aussi euh, les histoires de fourches et tout. Hein. Alors, attention dans les campagnes. Hein l'afflux de on va dire euh, voilà vous avez compris de personnes euh, euh, d'autres pays on va dire ça comme ça c'est pas bon ça va pas bien se passer à un autre niveau il va y avoir des choses au niveau de l'hôpital où ils vont faire obstacle, et puis finalement ça va s'arranger donc ça ça peut être sur descendre. bon donc voilà au niveau politique alors on va regarder un peu euh, au niveau social alors j'ai un petit peu sorti déjà mais enfin bon c'est pas grave on va regarder alors au niveau social, alors bah, j'ai un changement qui vient de se retourner. On va la, on va la garder. Hein. Évolution. C'est incroyable que, des, que aussi peu de personnes peuvent détruire la vie de autant de millions de personnes. C'est incroyable. Et que personne ne bouge. Bon, ouais, bon là, il y a bien des situations. Qui sont en train de changer, d'accord. On est toujours sur les changements. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous mettre en place Bon, il va y avoir des questions de changement par rapport aux, aux habitations. Donc, patrimoine et foyer. Donc, on est vraiment dans les questions d'habitation et de, de biens. Alors, attention à ce qu'ils vont vouloir nous mettre en place. Là, je vous dis, la sociale et la politique, c'est souvent lié. Hein, donc, bon. je suis en train de faire un peu les deux en même temps à chaque fois. Qu'est-ce qu'ils vont vouloir nous mettre en place encore Ouais, bon, des choses nouvelles. Question de pardon. Il y a, alors, il y a des questions de soins, de sanitaires, là, euh, qui sont en train d'être euh, vouloir mises mis en place. Mais, pour l'instant, je ne sais pas dans quelle direction. Si c'est une bonne chose ou si c'est une mauvaise chose. Il ne faut pas qu'ils reviennent encore avec leurs histoires sanitaires, hein. Alors, il y a une alliance, un homme, sans savoir qui c'est, et le masque. Alors, attention qu'ils reviennent pas encore avec leur euh, leurs histoires euh, sanitaires, là. Parce que j'avais aussi une organisation, et une organisation, on en connaît une, qui est mondiale, l'Olympique de Marseille, hein, vous, vous avez compris, hein avec les questions de santé. Mais là il y a quelque chose. C'est quand même curieux, parce que... Euh, Normalement on sait qu'on est sorti du coco, mais je ne sais pas pourquoi. Ils sont en train de, de nous préparer un autre truc là. Il euh, y a le G20. Je vous avais fait une vidéo là-dessus, puis je me suis dit non, je ne vais, vais pas leur poster. Elle était quand même pas très, pas très sympa la vidéo, je dois dire, par rapport à ce qui pourrait arriver. Donc je n'ai pas voulu la poster. Hein. Parfois, ben voilà, je ne poste pas tout. Mais attention à, à, à l'Olympique de Marseille de la santé, d'accord On se comprend, Il hein euh, y a des trucs là. Ils sont en train de nous préparer, vous savez.. Euh, on va, dire, hum, le mélange, voilà, on va dire le mélange de plusieurs euh, passe-murailles. Et dedans, il y aurait celui de la santé. Je ne sais pas pourquoi, mais euh, attention. Alors, je sais bien que, on est décembre. Mais là, ça se trouve, je suis en train de déborder sur 2023. Vous savez, le temps, ce n'est pas évident. Il y a quand même quelque chose, là. Je ne sais pas pourquoi je sens pas cette histoire. Là. Bon. Alors, cadeau, ouais, ça va être encore un cadeau. Vous voyez, le jeu me dit de suivre mon intuition. Hein. Repos, cadeau. Ouais, Pour l'instant, on nous a fait un cadeau. Sans repos, mais attention, ça peut vraiment revenir. Hein. Voilà. Et ça peut revenir même de façon très agressive. Donc, il va falloir encore qu'on résiste. Bon. bon, moi, je vous préviens. Après, évidemment... Euh on prend on prend pas mais moi je pense que au niveau de, de tout ce qui est euh, maladie passe muraille et tout on est on n'est pas tiré d'affaires non et ça vient bien de l'ailleurs donc euh, c'est bien encore une fois voilà les restrictions qui viendraient du côté gauche <rire> du côté de l'ouest hein, où ils veulent vraiment euh, enfermer les gens les limiter et pour moi c'est bien en relation avec cette carte là attention ils vont nous remettre ça sur le tapis, j'en suis persuadée. Bon. Alors, c'est pas forcément décembre, je sais bien. J'ai encore débordé parce que c'est très difficile de cibler un mois. Euh, on, va, on va essayer de refaire avec un petit peu avec le dixit et puis après, je vais arrêter. Mais ces histoires d'Olympique de Marseille, hein, de santé, voilà. Euh, je ne le sens pas. Voilà. Et Quand je ne le sens pas, généralement, il euh, y a des raisons. De taper, G20, G20. Hein, le G20. Et regardez un peu de quoi ils ont parlé, vous allez comprendre. Parce que ça, on ne nous le dit pas, mais ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas. Bon. Alors. En France, est-ce qu'on va avoir d'autres choses éventuellement importantes Vous savez, ils font toujours leur coup en douce. Hein. Et en fait, ça nous tombe dessus quand on ne s'y attend pas. Hein. C'est des problèmes. Bon, enfin bref. Alors. Encore, ah oh bah ben justement j'avais sorti la dernière fois ça aussi, quelqu'un qui est prêt à appuyer sur le bouton, et là ce serait en fait euh, une descente, euh, une descente dont on ne voit pas le fond, avec une espèce de fanfare. Hein. On va quand même avoir des, des questions militaires, hein. ouais, encore, on va encore avoir, avoir ce genre de choses, des menaces sur des décembre, hein. moi j'en suis à peu près sûre, hein. bon, donc des menaces militaires. Hein. Ouais, ouais, alors, sur la France, étant donné que le monde intervient dans le dessin de la France, euh, voilà, ceci explique pourquoi j'ai sorti ces cartes-là. Qu'est-ce qu'on va avoir Des nouvelles, donc des nouvelles qui viennent de loin. Une menace, mais aussi une alliance ou un idéal. Et encore les histoires de... de comédie ou de mise en scène ou de théâtre euh, ce genre de choses pour nous faire peur ok, donc des nouvelles pour nous faire peur mais il va y avoir une belle alliance ici, on va regarder ce que c'est il y a une belle carte et trois mauvaises cartes. bon, celle-ci étant quand même neutre bon, alors là il y a des choses qui sont complètement enlisées mais alors bien hein. il n'y a plus rien qui fonctionne là le bateau il est ensablé il y a quand même un phare. Mais bon, il euh, n'y a rien qui bouge. OK. Là, alors là, ça, c'est pas bon. Par que, parce que là, par contre, c'est euh, le serpent. Donc, c'est des trahisons, là. OK. Là, on a... Ah, bah foute, alors. J'ai une belle carte. J'ai des choses qui sont... Là, j'ai l'oligarchie. Et là, j'ai un idéal. Hum. Alors... Ça, par contre ça me plaît pas un idéal de l'oligarchie c'est pas très bon hein. et là ouais, on va nous faire peur par rapport à des questions de nourriture ou des questions de alors parce que ça c'est des parasites dans le frigo ouais de moi de... ouais, je me demande si c'est pas des pénuries ou des, des choses mauvaises par rapport à la nourriture là Oh là, oh là, qu'est-ce qu'ils nous prépare là Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous préparer J'aurais bien voulu annoncer des bonnes nouvelles, mais euh... Vous voyez, on retrouve encore les histoires de marionnettes. Hein, et des trucs aériens. Bon, donc sur décembre, je pense pas qu'il faille s'attendre à une trêve. J'ai pas l'impression. Puisque ça va continuer dans les histoires de trahison et de menaces. Ouais. éventuellement de fuite. Là, il y a toujours des choses qu'on devra aller creuser nous-mêmes pour faire de la lumière sur ce qu'on nous cache. Hein, vous voyez, les livres, ils sont engloutis. Donc, ils sont cachés. La vérité, elle est cachée. Donc, il faudra vraiment, vraiment aller chercher la vérité ailleurs. La vérité est ailleurs, n'est-ce pas Et pour savoir ce que l'on nous cache, parce qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de manipulations. Et de manipulations aussi pour... Euh, entraîner des divisions dans la société. Très certainement. Bon, bah ben là, vous avez encore l'histoire de tout caérien, hein, justement. Oh, on n'a pas fini, hein, on n'a pas fini. Hein. Non. Il y a Isabelle qui disait euh, qu'on en avait pour plusieurs années de chaos, voilà. Je, je, je, je confirme, je confirme. Voilà, les, on, on essaie de sabrer, de... De détruire les fondements de la société pour nous enfermer. Je vous assure que c'est sérieux ce que je vous dis. Hein. Bon. Donc, je suis sortie de, de, de décembre, je sais bien. Mais euh, tant pis, hein, c'est comme ça. C'est la voyance. Et là, bah, c'est un combat de titans. Hein. C'est un combat de titans. Les résistants par rapport euh, voilà, à, à, à la toute puissance. Et là, vous avez Red Charles, je crois que c'est lui, hein, qui donne à manger aux oiseaux. C'est marrant parce qu'il y a la tempête derrière. Ça veut dire qu'il y a une tempête derrière. Mais en fait, euh, bah lui, ça ne lui l'embête pas trop. Il continue à donner à manger aux oiseaux. Ok. Donc, euh, prendre soin en fait euh, de nos animaux et de, de nos proches. quoi. Je pense que c'est ça. Hein. Se concentrer sur soi-même. Mais on voit bien qu'il y a une restriction de liberté ici. Hein. Ah ouais. là alors ça par contre, c'est on adore des mauvais. Hein. Ça pour moi c'est un peu la carte euh, du monstre. Hein. Enfin, c'est pas un peu, c'est. C'est les peuples qui adorent les gens, les gens qui sont mauvais. Qui les acclament même. Bon, bah, ben, je sais pas quoi vous dire. Hein. Pff, je ne sais pas. Je, là, quand je vois ce tirage-là, je ne sais pas trop quoi vous dire. Je vois pas d'amélioration en vue, je suis désolée. Je sais bien que vous auriez voulu entendre quelque chose d'autre. Mais bon, on est sur décembre. Hein. Mais pour l'instant, je vois pas d'amélioration. Je vois plutôt une situation qui continue à s'enliser. Avec, hélas, des gens que l'on continue à, dont on continue à restreindre la liberté. Donc c'est vraiment au niveau individuel qu'il va falloir euh, s'en sortir et alors alors au niveau individuel oui parce qu'il faut penser à soi évidemment mais aussi en fait se relier alors je sais bien que les questions de solidarité c'est pas évident on l'a vu en hein, 2020 en 2021 où il y a une cassure dans la société c'était chacun contre son voisin c'est pas c'était vraiment pas ce qu'il fallait faire Il fallait faire l'inverse il aurait fallu tous s'unir contre les mauvais qui nous ont apporté qui nous ont pardon euh, qui nous ont euh, enlevé nos libertés parce qu'on les a perdues. Il faut regarder la réalité en, fra en face. On n'a plus nos libertés, on les a perdues. Donc, il aurait fallu s'unir, mais malheureusement, on a été divisé. Donc, quand je parle de solidarité, euh, je sais même pas si euh, j'ai raison d'en parler. On va dire une petite catégorie de population se tiendra les coudes et puis une autre catégorie euh, ne le fera pas. C'est comme ça. Voilà. Ouais, on est dans le collimateur. Hein. Je peux vous dire qu'on est dans le collimateur notamment au niveau des, des maisons, des propriétaires, mais aussi des communications. Enfin, attention, attention. Ils vont vraiment vouloir encore nous empêcher de nous amuser, de, de nous euh, de nous réunir, euh, la convivialité, tout ça. Ils, ils veulent vraiment, vraiment euh, nous empêcher de nous entraider. Pourtant, il faudra, euh, il faudra quand même toujours être prêt à tendre la main, à donner la main à autrui, aussi pour les questions de nourriture. Moi, je vous dis, sinon, on ne s'en sortira pas. Et ne pas hésiter à aussi apporter de la lumière. Alors, c'est ce qu'on essaie de faire, hein, nous, euh, qui sommes dans les chaînes un peu de spiritualité voyance. Vous savez que moi, je suis croyante. Hein. Euh, voilà, j'ai n'ai pas honte de le dire. C'est quelque chose qui est très important pour moi. Euh, et d'ailleurs, le prochain tirage, eh bien, je vais vous parler de ce que cette religieuse est en train de nous prévenir par rapport à l'arrivée de l'antéchrist. Alors, j'espère qu'elle se trompe. Mais si c'est vraiment sur 2023, on est mal barré. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut continuer à apporter de la lumière pour aller nettoyer tout ce qui est sale. Vous voyez, dans, dans l'eau ici, qui est sale, qui est troublée, il y a des espèces de monstres. Donc euh, la lumière pour purifier. Hein. Pour purifier, pardon. Et toujours les solutions individuelles. Mais il y a des gens qui vont partir. Hein. Protéger les enfants, protéger les, les gens qui nous sont précieux, protéger nos animaux. Parce que il va vraiment y avoir ici libération des choses qui sont très très mauvaises. Alors, on a le canard. Ben voilà, c'est la carte que je cherchais tout à l'heure. Le canard, bah ben lui, il continue son envol. Alors, là, on est parti du côté de l'Ouest. Lui, il continue son combat. Ce qui est bien. Ce qui est bien. Mais alors, attention parce que lui aussi, il risque d'avoir affaire à des tromperies et d'être manipulé. Hein. Enfin bon, on va laisser le canard à son destin. Chacun a son destin, on va revenir sur nous. Ben, nous, on attend toujours quelqu'un qui, dé... qui déterre le glaive. Euh, Nos trois Arthur, quoi. On l'a pas, hein. on n'a personne, on n'a personne. Alors, il y a quelque chose quand même qui arrive ici. Ah, mais ce n'est pas une bonne chose, là. C'est encore les ballots. Et les questions de nourriture. Bon, je vais arrêter là, ça ne sert à rien. Là, je suis en train de, de, de repartir plus dans le futur. On va encore avoir des histoires de ballots. Alors, vous mettez dans le sens. Hein. C'est LABO pour ceux qui n'ont pas compris. Il va y encore y avoir des histoires de disputes à ce sujet. Bien. Et des questions. Attention à la nourriture. Bon. OK. Bon, je vais arrêter là. Bon, alors, j'ai fait un peu plus que décembre. Hein. Donc euh, attention à ce qu'ils vont nous pondre, j'ai envie de dire, parce que sous couvert de, de, de fêtes de Noël et tout, euh, euh, ils peuvent très bien nous passer des petits trucs en douce, hein. et ce serait pour 2023, et euh, voilà, ça nous tomberait dessus. Bon, bah, donc j'ai rien de spécial, euh, c'est pour ça que je vais aller refaire un tirage plus spécifique sur ce que cette brave religieuse nous annonce, et voir un petit peu si c'est a la raison ou pas. Euh, moi, je voyais pas ça pour maintenant, je voyais plus ça euh, pour euh, bah, 2026 par là. Hein. Mais si elle dit que c'est déjà en 2023, il faut aller regarder. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.